Bouton. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir ensemble une petite fonctionnalité cette vidéo est faite à partir du système d'enregistrement de l'iPhone J'espère que cette vidéo vous plaira, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de liker et de partager avec vos amis. On va voir une fonctionnalité aujourd'hui sur YouTube qui me paraît bien sympathique pour les personnes qui ont des problèmes visuels, les malvoyants ou pour les personnes qui la nuit veulent mettre un thème foncé à YouTube. Ceci est possible directement dans la dernière version de YouTube. Je vais donc tout de suite vous montrer comment aller mettre ce thème. YouTube. On part tout de suite sur YouTube. On l'ouvre. YouTube. Une fois que vous avez ouvert YouTube, tout en haut, à droite, vous avez votre compte. Bouton. Votre compte. On rentre à l'intérieur. Votre Une fois que vous êtes rentré dans votre compte, on va aller dans compte. Ma chaîne. Changer de compte. Paramètres. Bouton. Paramètres. On va valider paramètres, on rentre. YouTube, en tête, thème foncé, désactiver, bouton, appuyer deux fois pour activer. Voici ici la fonctionnalité qui nous intéresse. Si on l'active, thème foncé, activer, bouton. Comme vous pouvez voir maintenant sur votre écran, on est sur un mode inversé, un fond noir avec des écritures blanches, ce qui peut être très agréable. Le soir. Alors attention, cette fonctionnalité n'est pour l'instant distribuée sur tous les iPhone et iPad. Au fur et à mesure du temps cette fonctionnalité va s'installer, il se peut que vous ne l'ayez pas encore. Cette fonctionnalité existait déjà sur ordinateur ou sur Mac et elle vient tout juste d'apparaître dans la dernière version iOS, la version, version 13.06.9, wow. thème foncé, activé. La preuve ici sur thème foncé activé ferme outil. Alors ce thème peut être très agréable le soir. Ça diminue les lumières bleues, les lumières blanches et vous êtes plus apaisé pour regarder des vidéos avec ce thème ici. Les visualisation Comme on peut voir sur ce thème, on a les yeux vraiment très apaisés. Youtube dédie cette fonctionnalité pour la nuit, pour le soir, très utile aussi pour des personnes malvoyantes la journée, pour avoir une meilleure visualisation de Youtube. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre et à liker et partager avec tous vos amis. A bientôt, salut à tous